Oh, c'est gentil de venir me voir. C'est gentil de venir me voir. Content, content, content, content, c'est grand. Bonjour amis abonnés, voilà, je vous dépose ma dernière TCI que j'ai faite. En m'adressant au guide spirituel, à mon ange gardien plus précisément, je l'interrogeais pour le coronavirus. D'où je demande s'il m'entend de quand je parle. Et là, j'entends, je t'entends souvent. Je vous la place plusieurs fois. Merci. Je Dans le message qui suit, je demande comment je peux apporter mon aide. Et là, j'entends une réponse qui me dit de prier. Comme l'autre, je vous la replace plusieurs fois. Yeah. Yeah. Ici, yeah. yeah. si je demande à mon guide de me donner son nom. Personnellement, moi je comprends Joseph ou Jeff. Écoutez, je le place plusieurs fois aussi. Merci. Dans le message qui suit, donc je mes questions à mon guide je demande l'évolution, si, si tout ça va s'arrêter. Messa, le message suivant me fait un peu peur, parce que je comprends, ça sent la guerre. Et puis, haine. Il y a deux voix sur ce petit passage. Je vous place aussi plusieurs fois, et tout est bien. Ou alors c'est moi qui interprète mal. Moi je comprends, ça, ça sent la guerre et puis... Je pense parce que FK. Je pense parce que FK. Je pense parce que FK. Avez-vous entendu les voix derrière l'enregistrement que je fais juste avant? Quand je dis que j'entends la guerre, écoutez entre eux mes mots. Il y a des voix. J'en comprends certaines, mais pas tous. Un dit qui me répond, faites. Je vais vous la placer, la voix la plus claire, de toute façon. Et après, deux petits murmures tout en bas. Mais je ne les comprends pas. Je vous les place.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 Ça, ça sent la guerre, et puis, haine. Je demande à mon dit, s'il peut m'aider d'où il est. Et j'entends, déjà fait ou c'est la fête, quelque chose comme ça. Et puis, êtes-vous aussi. êtes aussi et c'est la fête, fait hein, quelque chose, je ne sais pas. Écoutez, je vous le mets plusieurs fois. you <laughs> Je le remercie, je remercie mes guides en haut et j'entends Luisa te fait un bisou et puis paix tout est bien, je vous le place plusieurs fois. Merci. Merci. Je demande à mon dit s'il peut m'aider d'où il est, et j'entends déjà fait ou c'est la fête, quelque chose comme ça, et puis être aussi, être aussi, et c'est la fête, fait quelque chose, je ne sais pas, écoutez, je vous le mets plusieurs fois.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 is